Les modalités de gouvernance management des ressources des une coproduction de la Fondation Peer-to-Peer, -Peer, qui est mon organisation, donc avec une petite équipe de chercheurs et euh, les fonds d'Orange Global euh, qui nous a soutenus dans, dans cette recherche. Et en fait, euh, je crois bien que c'est la première fois qu'on a essayé de faire un, un mapping complet de l'économie collaborative, c'est-à-dire qu'il y a des livres sur le crowdsourcing, il y a des livres sur le crowdfunding, euh, il y a des livres sur l'open innovation, l'innovation ouverte. Il y a des livres comme Wikinomics, mais il y a, je ne crois pas qu'il y avait eu une sorte de recherche qui a mis tout ensemble, donc qui a, qui a montré comment tous ces phénomènes sont en fait reliés entre eux. Donc la, la thèse principale euh, de mon livre, c'est qu'il y a une sorte de horizontalisation euh, des facteurs de production. Donc l'Internet, ce n'est pas seulement un outil de communication, c'est surtout un outil de création de valeurs euh, collaboratives. Donc aujourd'hui, la société civile est capable de s'auto-organiser et de créer des, des produits, des systèmes assez complexes comme Wikipédia, Linux, etc. Alors, les deux premiers, donc le premier chapitre est un chapitre, on va dire, introductif donc qui, qui dit qu'il y a une horizontalisation, il y a le choc avec les structures verticales de la société, donc ça donne une diagonalisation, une sorte de d'émergence de l'économie hybride, euh, alors dans deux temps, premièrement le chapitre 2 et 3 c'est comment est-ce que les institutions existantes s'adaptent à cette nouvelle réalité, donc on voit il y a des phénomènes comme le crowdsourcing, euh, comme la consommation collaborative, euh, l'innovation ouverte, la co-création et le co-design qui sont où les entreprises se disent comment est-ce qu'on va pouvoir mobiliser la créativité euh, horizontale, mais dans notre chaîne de valeur. Alors par exemple, euh, dans le crowdsourcing, on peut par exemple avoir des phénomènes où une entreprise va dire, euh, ou même une personne va dire j'ai besoin d'un logo, ils vont mobiliser 300 équipes dans le monde entier pour faire une compétition pour faire le logo et puis ils vont leur payer 300 dollars. Donc ça c'est pas très intéressant, euh, il n'y a pas que ça. Mais je veux dire que quand c'est dans une chaîne de valeur classique capitaliste, c'est quand même un élément d'exploitation qui, qui peut être très très présent. Alors le quatrième et le cinquième chapitre, donc dans le quatrième chapitre, j'ai décrit euh, l'économie bottom-up. C'est-à-dire là, ce n'est pas les entreprises qui essaient d'intégrer cette dynamique, c'est les, les communautés de création de valeur qui vont s'institutionnaliser, donc qui vont créer leurs propres institutions économiques et de gouvernance. Mais évidemment, ils vont aussi devoir s'adapter dans certaines mesures à l'économie existante. Donc typiquement, cette économie, elle fonctionne comment Donc la valeur aujourd'hui, elle est créée dans le commun. Donc on emploie des licences de propriété partagée comme la General Public License comme les Creative Commons et euh, donc l'innovation va être déposée dans le commun, ça c'est très différent de l'ancien système où l'innovation est déposée on va dire dans le privé euh, avec des licences de propriété privée donc c'est une communauté de contributeurs volontaires ou payés qui va contribuer au commun de connaissances de codes logiciels ou de design euh, en général, il y a un deuxième acteur que j'appelle les Four Benefit Associations. Euh, donc ce sont des, en général des ONG, des fondations, qui rendent possible la collaboration. Donc, Par exemple, Wikipédia, il faut quand même pas mal d'argent pour financer les serveurs parce qu'il y a beaucoup de visiteurs, beaucoup d'utilisateurs. Donc la Wikimedia Fondation va générer des fonds pour pouvoir maintenir les serveurs. Euh, va créer un outil de gouvernance pour gérer certains conflits qui peuvent euh, émerger dans, dans la production du Wikipédia. Euh, va protéger le contenu contre des attaques, euh, on va dire, de, de personnes qui veulent privatiser la connaissance qui est été créée en commun. Donc tout ça est fait par cette fondation et, et on trouve ce modèle dans pratiquement tous les projets open source euh, dans l'économie du logiciel mais aussi dans l'économie du open hardware qui est en train d'émerger. Même dans la monnaie, par exemple, aujourd'hui, il y a Bitcoin qui est une, une, une monnaie peer-to-peer, -peer, qui est en fait même créée par des ordinateurs. Il y a un, il y a un groupe, qui s'appelle Bitcoin Foundation, qui essaye de soutenir euh, ce processus. Et le cinquième chapitre est un chapitre qui, qui décrit les, les infrastructures distribuées. Donc, par exemple, dans les finances, il y a le crowdfunding, donc la capacité de se fin de s'autofinancer entre pairs. Donc on cherche l'argent pas chez les banques ou chez des investisseurs, mais euh, alors à l'horizontale. Le social lending, donc le peer-to-peer -peer lending, c'est chercher des prêts euh, chez les pairs. Et, le, et les peer-to-peer -peer currencies, donc la monnaie peer-to-peer, c'est la monnaie qui est créée par la communauté. Donc Bitcoin, par exemple, c'est intéressant, c'est une monnaie qui a ses limites, qui a, qui a certains euh, problèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une monnaie post-westphalienne, donc qui n'est pas créée par l'État, qui n'est pas créée par les dettes auprès des banques, qui est créée par la communauté et soutenue par la confiance d'une communauté dans un algorithme, dans un protocole particulier. Euh et alors le sixième chapitre, c'est sur la monétisation et on va dire les, les, ce que j'appelle les open business models. Est-ce qu'on crée, est qu peut créer des économies quand il n'y a pas de propriété intellectuelle Oui. Et je décris dans le sixième chapitre les différents modèles qui, qui émergent pour soutenir cette nouvelle économie. on peut considérer le changement euh, par l'émergence de patterns distinctifs euh, qui n'appartiennent pas à la logique dominante. Donc, par exemple, on est dans la féodalité, euh, au XIe siècle, il y a la renaissance des villes italiennes, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de banquiers, mais dans la chrétienté, on ne peut pas demander de l'intérêt. Euh, donc on va inventer le purgatoire, qui permet aux banquiers d'acheter des indulgences, et donc de racheter leurs leur, euh, leur péchés et de ne pas aller en enfer. Euh, puis au XIIIe siècle, les Templiers qui protègent les euh, les pilgrims qui vont euh, Pèlerin. les, les pèlerins qui vont à Jérusalem, ils vont réinventer ou inventer euh, euh, la comptabilité avec input-output et la balance euh, entre les deux. Euh, puis voilà y a voilà, l'invention d'imprimante, et puis Calvin qui va dire qu'être riche en fait ça veut dire qu'on est élu euh, de Dieu. Donc tous ces patterns n'ont pas directement un sens, mais au XVIIIe siècle on sait très bien que ces patterns se sont retrouvés et ont fondé la logique capitaliste, qui a des aspects culturels, des aspects moraux, des aspects financiers, etc. Alors Wikispeed, j'explique Wikispeed de cette façon-là. Donc Wikispeed d'abord, c'est un projet d'une voiture open source, donc avec un design ouvert et partagé, premier pattern, qui a été créé par une communauté mondiale, sans capital, mais par une allocation sociale, donc de l'effort, deuxième pattern, qui était été conçu comme une... Euh, euh, comme une fabrication modulaire, donc un design modulaire où chacun peut contribuer à des parties de la voiture dans le monde entier, euh, ce qui est encore un pattern. Euh, la production est dans Microfactory, donc dans des, des, des, des usines très localisées à petite dimension, avec une série d'imprimantes 3D qui sont connectées et qui sont comme un Lego, donc encore un nouveau pattern. Donc, ce n'est pas la production de masse qui requiert du marketing et de la, et de la publicité pour vendre le surplus. Euh, C'est une manufacturing on demand, donc une, une, on fabrique quand il y a la demande. Donc, il n'y a pas de surplus. Euh, donc, euh, on voit tout de suite au niveau écologique l'intérêt de ce genre de pratique. En plus, les communautés euh, de design n'ont pas de logique d'obsolescence planifiée. Donc, comme on, on fait un design qui n'est pas pour le marché, où il faut une tension entre l'offre et la demande, mais qui est euh, faire le, le, le meilleur possible design par la communauté, on est dans un, un design durable, euh, soutenable, etc. Je peux acheter des, des « spare parts », donc des, des, des pièces détachées de la voiture, en, en utilisant bitcoin, donc une, une, un « pattern » de monnaie peer-to-peer me permet d'acheter une voiture peer-to-peer. -peer. Donc on voit bien que ces patterns qui ont émergé euh, ici et là euh, dans Wikispeed, on voit qu'ils ils ils se mettent ensemble. Alors aussi très intéressant chez Wikispeed, c'est leur modèle euh, de production, donc ça s'appelle Extreme Manufacturing, donc ils ont appliqué les modèles de design rapide de logiciels pour le design euh, physique. Euh, donc ils ont, comme, tout comme Henry Ford avait une méthodologie euh, pour euh, bâtir, faire ses voitures, Wikispeed a développé sa propre méthodologie euh, pour produire ses voitures. La production à la chaîne. Voilà, encore une fois, c'est donc... Alors le problème dans la production industrielle, c'est que c'est linéaire, donc on fait une chose après l'autre, chaque fois on a besoin de permission, il y a le contrôle hiérarchique. Euh, par contre, chez Wikispeed, c'est un, un développement parallèle distribué où chaque, euh, compte, euh, chaque contributeur peut changer une partie de la voiture en temps réel, euh, d'une façon continue. Et donc c'est pour ça qu'ils ont, qu'avec 80 personnes dans 12 pays, ils ont, pu, ils ont pu faire une voiture qui a au niveau écologique donc 5 euh, fois plus efficace que les voitures qui sont faites aujourd'hui dans les usines de Détroit. Euh, voilà donc l'exemple de WikiSpeed qui est pour moi intéressant parce que justement il montre euh, en, en, une façon très concrète la logique de cette nouvelle économie. En plus justement les résultats, c'est à la fois un résultat qui est très euh, très fiable d'un point de vue écologique etc mais c'est qui coûte le, le coût de la voiture aussi. Et... Oui je crois qu'elle est vendue à environ à 24 000 dollars euh, donc qui est tout à fait compétitif. C'est une voiture de sport donc en fait assez compétitif. Euh, euh, donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que, que donc quand on est dans le open hardware ou, ou le logiciel libre, on est dans le coût de production plus une marge de profit. Euh, on n'est pas dans la rente intellectuelle. Donc il n'y a pas un, un énorme surplus de 2-3 000% euh, basé sur un monopole de propriété intellectuelle. Donc les, les, les, entre, la, les, les coalitions d'entreprises qui travaillent autour du logiciel libre, autour du open hardware sont très compétitifs au niveau des prix, puisqu'ils ne demandent pas le surplus euh, qui est dû à, à un monopole artificiel qui, qui est en fait imposé par l'État. Euh, donc C'est pour ça que c'est aussi un modèle qui est très productif, très compétitif, euh, même dans le monde capitaliste. Euh, parce qu'il permet à, à, de fonctionner à un niveau de prix euh, nettement inférieur euh, euh, au prix qui est pratiqué par l'industrie capitaliste. Et il y a deux aspects, donc il y a l'aspect contrôle, euh, donc il y a une perte de contrôle, dont on, ces firmes ne contrôlent plus la, la chaîne de valeur. Euh, si, un switch, une transformation vers ce nouveau modèle, et ils perdent leur rente de propriété intellectuelle. Donc il y a face à ces deux pertes, euh, donc les, les industries qui ont grandi par ces monopoles sont très peu intéressées pour investir dans ce nouveau modèle. Alors il y a évidemment des exceptions. Par exemple, on voit bien dans le monde du logiciel libre euh, que pour des firmes comme IBM, c'est très intéressant de mutualiser. Euh, le développement de tout le logiciel euh, qui n'est pas euh, clé dans la compétitivité. Donc, par exemple, tout ce qui est interne à IBM peut très bien se faire avec Linux. Euh, en fait, je crois que sans trop exagérer, on peut dire que Linux qu'IBM est devenu une firme euh, de consultants Linux. Euh, essentiellement, euh, c'est leur modèle euh, de, de business. Euh, donc il y a un intérêt aussi euh, de la part de certaines firmes de se réorienter vers ce mode de production. Alors le problème évidemment aujourd'hui, donc cette production entre pairs, elle vit dans une codépendance avec le système capitaliste. Donc le commun croit, donc au niveau collectif, mais les individus qui contribuent au commun sont obligés d'être salariés. Euh, dans des films capitalistes qui, euh, donc qui, qui prennent la, la, la surplus value, qui prennent la, la valeur ajoutée euh, dans le système d'accumulation de capital. Donc un de mes soucis, c'est de rendre ce, ce nouveau mode de production beaucoup plus autonome. Euh, donc ma proposition, c'est de combiner une nouvelle forme de licence que j'appelle la Peer Production License. Elle a été développée par quelqu'un qui s'appelle Dimitri Kleiner. Alors le, le changement de ces licences par rapport à la, la licence générale publique qui est, qui est utilisée par le logiciel libre c'est que à la place de dire tout le monde peut utiliser notre commun nous on dit le, si vous êtes une firme privée qui utilise notre commun sans contribuer au commun vous devez contribuer financièrement euh, au commun. Par contre, si vous êtes une coopérative ou une non-profit et que vous contribuez à notre commun, vous pouvez l'utiliser gratuitement. L'idée, c'est de créer un réseau de firmes solidaires et éthiques autour d'un commun particulier. Euh, et en fait, soit euh, que les contribu contributeurs d'un commun créent leur propre entreprise coopérative, soit de convaincre les acteurs de l'économie solidaire et sociale de switcher, de se transformer, et d'adopter des techniques open source. Donc bottom-up et top-down, d'essayer de créer un réseau de plus en plus autonome qui s'auto-supporte qui à l'intérieur du système capitaliste dominant. Donc moi, je crois que le changement, il se fait quand on voit surtout dans le passé, par exemple, le changement vers la féodalité, ou de la féodalité vers le capitalisme, c'était parce qu'il y avait, à l'intérieur du, du système dominant, déjà un autre système naissant, et quand le système dominant s'est effondré, il y avait déjà des germes de nouveaux systèmes qui existaient. Donc je crois que c'est la stratégie de changement que nous devons suivre, c'est de soutenir cette économie entre pairs, euh, de la rendre plus forte, plus autonome, de, de telle sorte que, que quand il y a une crise écologique et financière qui se produit dans le capitalisme, qu'on qu soit prêt euh, pour inspirer des plus un plus large public à adopter ces nouvelles pratiques. Donc j'ai un sort de schéma, donc à mon avis le pire pire est inévitable, c'est-à-dire que le, le, la croissance et l'emploi des facteurs de production distribués est inévitable. Il est, il est trop efficace, il est hyper productif, etc. Mais la propriété et le contrôle de ces technologies n'est pas donné d'avance, donc ça dépend euh, du rapport de force, des luttes sociales, euh, etc. Bon, alors imaginez que vous avez deux pôles, deux axes. Euh, donc un axe contrôle centralisé et un axe contrôle distribué. Un axe pour le profit et un axe pour le commun. Alors, le capitalisme néarchique combine un contrôle centralisé des technologies peer-to-peer -peer avec une orientation pour le profit. Euh, un exemple clé, c'est Facebook oui, Facebook, il y a des dynamiques sociales pire donc on échange en communauté, on partage des liens on crée des projets mais nos données on n'est pas propriétaire de nos propres données on ne contrôle pas le design de la plateforme et la monétisation excusez-moi, la monétisation est exclusivement faite par Facebook euh, donc là c'est une hiérarchie du réseau qui contrôle le réseau donc c'est ça que j'appelle le capital netarchique, c'est donc euh, l'hierarchie du réseau, d'accord Alors, autre, euh, autre possibilité, c'est le capitalisme distribué. Donc, par exemple, Bitcoin, donc la monnaie peer-to-peer, est quand même un design de rareté. Donc, euh, le design de Bitcoin, c'est l'or. Elle est produite, par des ordinateurs mais il faut l'acheter donc soit il faut investir dans l'ordinateur dans l'électricité soit il faut acheter des bitcoins donc si on est pauvre on n'a pas de bitcoins et euh, le design de bitcoin est, est inspiré par l'idéologie politique libertarienne donc qui est contre l'état euh, contre les monopoles mais qui est pour un monde où chacun ait la liberté d'être un petit capitaliste si on veut et, donc il y a un design déflationnaire dans le bitcoin, donc on, au début on en fait beaucoup, puis on en fait de moins en moins. Donc la demande, elle va croître plus grand que l'offre, que et donc la valeur de bitcoin va monter. Donc ça veut dire qu'on peut être égoïste et, et employer bitcoin. Donc c'est pas, pas comme les, les... il y a beaucoup de, de monnaies complémentaires qui demandent un investissement éthique. Euh, et bitcoin ne le fait pas. Donc, on peut très bien être complètement dans l'avarice et aimer Bitcoin. Si on combine une orientation locale pour le commun, on est dans ce que j'appelle le mouvement de résilience locale. Donc, les transition towns, l'agriculture organique locale, les monnaies locales. Donc là, il y a vraiment une orientation pour le commun, mais il y a quand même cet aspect, je dirais, local. Donc il n'y a pas nécessairement une vision globale, une vision politique. Et souvent, c'est déterminé par une sorte de, de philosophie de survie. Donc ce sont souvent des gens écologistes. Euh, ils ont une vision négative du futur, euh, qui peut être très correcte, évidemment, que le monde euh, contemporain ne va pas survivre dans la forme euh, d'aujourd'hui et donc c'est ce qu'on appelle en anglais une « lifeboat strategy », donc une stratégie de survie au niveau localisé. Alors, moi je suis un partisan du quatrième quadrant, donc « Orientation globale pour le commun », c'est-à-dire qu'il y a une vraie orientation politique, euh, qu'on est là aujourd'hui pour changer le monde, qu'il faut réorienter euh, la structure profonde du monde euh, tel qu'il est. Alors, essentiellement, pour faire un sommaire de ma proposition, aujourd'hui on est dans un monde qui combine une fausse abondance et une fausse rareté. Donc on croit que le monde physique est infini, on va le détruire, l'appauvrir, mais en même temps on fait des propriétés intellectuelles qui rendent difficile la coopération, la culture et la science, et la coopération les partages. Le monde pire to pire c'est un monde où on reconnaît les limites du monde physique et on reconnaît l'abondance naturelle du partage immatériel. Euh, ce qui est très important à mon avis à comprendre c'est que la rareté et l'abondance sont pas uniquement objectifs donc ils sont pas uniquement des caractéristiques matérielles c'est aussi une façon de voir le monde par exemple quand vous êtes dans l'abondance par exemple dans le tiers monde euh, moi je vis en Thaïlande, il y a encore des communs dans, dans, j'habite à Chiang Mai il y, a, il y a des tribus de montagne ils ont des communs, quand on est dans le commun on est dans l'abondance parce que quand on a toujours le moyen d'utiliser les ressources communes pour se nourrir, etc. Quand on commence à privatiser le commun, on est tout de suite dans, dans la rareté. Parce que moi je ne fais pas aller chez le voisin pour mes besoins. Donc si, si moi je n'ai pas moi-même mon, mon terrain, je suis dans la rareté. Donc la rareté elle n'est pas dans la terre, elle est dans la, notre façon d'organiser la terre. Euh, c'est pour ça que je crois que l'Internet a joué un rôle important, parce qu'il a, il a socialisé les jeunes pour le partage. On a vu que ce qu'on nous dit est impossible dans le monde physique, c'est-à-dire partager, coopérer. On a vu que c'était très bien possible euh, dans, le, dans le virtuel. Et donc on, est on a redécouvert l'abondance dans le monde virtuel. Et c'est pour ça, que je crois qu'il y a une, une renaissance euh, du partage dans le monde physique. Donc je crois que c'est pour ça que la culture digitale est très importante, parce que les communs physiques étaient sous l'assaut, on va dire, du capitalisme, étaient défensifs, tandis que les cultures digitales sont offensives. On est en train de recréer des communs par nos propres efforts et on, on voit qu'ils sont hyper compétitifs, et hyper productifs par rapport aux alternatives qui existent, dominantes qui existent. Alors moi, je crois qu'il y a trois sortes de communs principaux. Donc, il y a les communs qu'on hérite, donc l'océan, euh, les rivières, la nature, les forêts. Et là, on peut se demander, est-il correct qu'un être humain puisse être propriétaire de quelque chose qu'il n'a pas créé lui-même Donc, pas, il a pas, je suis d'accord, quand on ajoute par le travail la valeur, on, on, on peut en profiter. Mais la base même... Euh, L'air, l'eau, elle ne nous appartient pas. Elle appartient à toute l'humanité et même à tous les êtres qui vivent sur la Terre. Alors, deuxième commun, c'est les communs concrets le langage, la culture, l'Internet, le logiciel libre. Et on les crée en commun, donc il y a aussi là une propriété partagée. Mais je crois qu'il y a un troisième commun qui est très important et c'est la matière qu'on crée. Donc par exemple dans le modèle Wikispeed, le design est collaboratif, mais les machines aussi sont collaboratives. On emploie des imprimantes 3D open source qui ont été conçues collaborativement. Et donc je crois qu'on doit aussi travailler sur ce troisième commun. Et donc moi je propose dans mon modèle, c'est qu'il y a une mutualisation des connaissances, l'immatériel, mais il y a aussi une mutualisation du physique. Alors pourquoi c'est important Donc, Quand on voit euh, la crise de, de l'Empire romain par exemple, Donc, il y a toujours un moment au niveau des empires où le, le maintien de l'Empire, le coût du maintien de l'existant euh, fait qu'en fait les conquêtes de, deviennent trop chères. C'est plus cher que d'intégrer des nouveaux territoires, que de, de, que de les conquérir. Donc en ce moment, il y a, il y a une crise d'extension euh, matérielle de l'Empire, de l'Empire romain en particulier, et on a vu que l'Empire romain, quand il s'est effondré, a donné une relocalisation de la production, mais je sais que c'est un peu bizarre de, de les appeler comme ça, mais les moines chrétiens, c'était une global open design community. Donc c'est eux qui ont maintenu par leur travail et leurs échanges Culturelle, la sphère culturelle européenne et, et donc euh, très vite les, il y a eu de l'innovation euh, agricole dans les techniques euh, qui a recréé euh, une, une prospérité pour l'Europe euh, vers le 10e siècle. Euh, or aujourd'hui on a exactement le même problème, Donc on, on a tellement appauvri la terre donc on va avoir des problèmes de ressources énergétiques, euh, de matières premières, de l'eau, de la nourriture Or, la compétition capitaliste, c'est une économie d'échelle, ça veut dire qu'il faut produire plus pour être compétitif. Donc, utiliser plus d'énergie et plus de matière pour être compétitif. Or, euh, Wikispeed, c'est une économie de portée. donc ça veut dire faire plus avec les connaissances qu'on a, donc mutualiser les connaissances, et euh, faire plus avec les matières, les, la matière qu'on a. Donc, scaling up from one. Euh, donc, euh, le monde entier, toutes les communautés Wikispeed vont contribuer au développement non seulement du produit, mais de l'outil productif. Donc, on fait plus avec, avec ce qu'on a. Donc, on, on, y a une, on fait une, une compétition par la portée et non pas par l'échelle. Je ne sais pas si, si c'est clair. Et donc, quand on va dans un monde de ressources rares, on va avoir besoin de ce shift civilisationnel qui est en fait le même qui est qui s'est passé à la fin de l'Empire.